L'enseignement de Ma Ananda Moï Traduction de Josette Herbert Extrait choisi Le soi, contenu en soi, faisant appel à soi pour la révélation du soi, c'est cela le bonheur. Pour l'individu, il y a un voile de l'ignorance, mais il y a aussi une porte qui conduit à la connaissance. En général, un voile sépare l'homme de son propre soi, et ce voile doit être progressivement usé par la sadhana, la pratique spirituelle. La force d'une pensée pure et concentrée rend toute chose possible, tandis que la plus infime pointe de sens de l'ego retarde le progrès spirituel. L'univers tout entier est un ashram. Dans mes premières années, mes parents furent mes guides. Dans ma vie de femme mariée, ce fut mon mari. Maintenant, dans toutes les situations de la vie, tous les hommes et toutes les choses de ce monde sont mon gourou. Mais une chose est certaine, l'être unique suprême est le seul guide de tous. La qualification d'être humain signifie aspirer à la réalisation de Dieu. La vocation de l'homme est de trouver Dieu. Ne vous occupez pas des imperfections des autres, mais essayez de découvrir leurs qualités positives en vous rappelant que c'est votre façon de voir les choses, quand vous critiquez autrui, qui vous fait souffrir. Toutes ces difficultés sont dues à votre propre karma. Dans la création de Dieu, les résultats de nos actions doivent être savourés ou subis dans le moindre détail. Tout vient de Lui. Il vous faut trouver la vérité. N'oubliez jamais que vous devez épuiser toutes sortes de karma et qu'il est là pour vous purifier et vous rendre digne d'être uni à lui. En tout temps et pour tous, il est. Plus vous vous approchez de celui qui est la source du pardon et de la compassion, plus vous ressentirez sa présence. Passez votre temps à faire du japa, à méditer, à étudier les écritures, etc. Soyez véridique en pensée, en parole et en action. Laissez faire aux autres ce que bon leur semble, selon leur nature. Le monde apparaît bon à celui qui est bon. Soyez droit et sincère envers ceux avec qui vous devez travailler. Votre exemple transformera les autres. L'homme doit être plein de générosité et large d'esprit dans sa vision et dans son comportement. Dans un foyer, entre mari et femme, parents et enfants, l'harmonie repose sur une attirance et une affection qui sont de ce monde. Mais pour vivre en harmonie avec beaucoup de gens, il faut une réelle grandeur d'âme. Quelle que soit la situation où Dieu vous place à un moment ou à un autre, chassez toute distraction et cherchez constamment à faire naître une atmosphère spirituelle. Pour cela, il faut la véracité dans les paroles et dans la façon d'être, la patience et l'indulgence. Remettez-vous-en totalement à Dieu en toutes choses. Il n'y a que les mouches qui peuvent suivre ce corps partout où il va, mais elles n'en recevront pas l'illumination pour autant. Le but final est de réaliser Dieu à la fois en soi, dans l'univers et dans l'absolu, ou plutôt comme étant à la fois le « soi » en l'homme L'univers de la multiplicité, y compris notre prochain, est l'absolu non conditionné, et de voir que les trois ne font qu'un, qui est indivisible. Lorsqu'on écoute sans cesse des discussions et des discours sur des sujets religieux et philosophiques, le chemin qui conduit à une connaissance directe de ce qui a été entendu s'ouvre graduellement. De même que l'eau qui continuellement tombe goutte à goutte sur une pierre finit par y creuser un trou, ainsi un flot peut tout à coup passer qui apportera l'illumination. Qu'il s'agisse de lire des textes sacrés, d'écouter des discours religieux, de chanter les noms de Dieu, Dieu doit être l'alpha et l'oméga de tout ce que l'on fait. Lorsque vous parlez, parlez de Lui. Lorsque vous lisez, lisez des textes qui parlent de Lui. Et lorsque vous chantez, que ce soit ses louanges. Ces trois pratiques sont essentiellement les mêmes. Bien que chacun y réponde différemment, c'est la même chose qui s'exprime de trois manières différentes, qui correspondent au tempérament de chacun et à sa faculté d'assimilation. En réalité, il n'y a que lui et lui seul, bien que chacun de nous ait son propre chemin pour aller à lui. Le chemin juste pour chacun dépend de sa prédilection personnelle fondée sur le caractère spécifique de ses aptitudes intérieures. Il est certes profitable d'écouter des discours sur Dieu ou sur la vérité, à la condition de ne pas se laisser aller à critiquer ou à dénigrer si l'on y trouve une conception des choses différente de la sienne. Critiquer les autres crée des obstacles pour tout le monde, pour celui qui le fait et pour celui qui est blâmé, ainsi que pour ceux qui écoutent les critiques. Tandis que ce qui est dit dans un esprit positif est fructueux pour tous. C'est seulement lorsqu'il n'est plus question de considérer quoi que ce soit comme inférieur ou blâmable que l'on peut parler de « satsang ». Tu es la mère, tu es le père, tu es l'ami et tu es le maître. En vérité, tu es tout en tous. Ton nom est tien, toute qualité est tienne, toute forme n'est autre que ta forme. Celui qui s'engage dans une sadhana doit se concentrer dans une seule direction. Mais à la fin, qu'arrive-t-il La cessation des différences, des distinctions et des désaccords. Sur le chemin, les différences existent effectivement. Mais comment peut-il y avoir une différence dans le but Il faut pratiquer la méditation tous les jours de la vie. Regardez, qu'y a-t-il en ce monde Absolument rien de durable, c'est donc vers l'éternel que nos aspirations doivent tendre. Priez pour que soit pur le travail accompli par votre intermédiaire, car vous êtes son instrument. Souvenez-vous de lui dans toutes vos actions. Plus pur sera votre pensée. Plus belle sera votre œuvre. Dans ce monde, vous recevez une chose et demain, elle aura peut-être disparu. C'est pour cela qu'un esprit de service doit animer votre vie. Éprouvez donc le sentiment que dans tout ce que vous faites, le Seigneur accepte que vous le serviez. Si vous désirez la paix, vous devez entretenir précieusement la pensée de Lui. Signifie mouvement incessant. Or, évidemment, il ne peut y avoir de repos dans le mouvement. Comment la paix pourrait-elle exister dans un va-et-vient perpétuel La paix règne là où rien ne va et ne vient, où rien ne brûle ni ne fond. Revenez sur vos pas, allez vers lui alors pourra luire un espoir de paix. Ceux qui vous entourent bénéficieront aussi de votre japa et de votre méditation sous l'influence bénéfique de votre présence. Pour développer le goût de la méditation, vous devez délibérément fournir un effort soutenu, de même que l'on oblige, par persuasion ou par contrainte, les enfants à s'asseoir pour étudier. Réputation et gloire ne durent qu'un temps, elles ne vous accompagnent pas lorsque vous quittez ce monde. Si votre pensée ne se tourne pas naturellement vers l'éternel, fixez-la sur lui par un effort de volonté. Quelques rudes coups du destin vous tourneront vers Dieu et ils ne seront qu'une manifestation de sa miséricorde. Si douloureux qu'ils soient, c'est grâce à eux que l'homme apprend ce qu'il a à faire. La souffrance est inévitable tant que l'on n'a pas trouvé sa vraie demeure. Le sens de la séparation est à la racine même de la souffrance, car il repose sur une erreur, sur la notion de dualité. Il existe des exemples de réalisation du soi survenu par la grâce de Dieu alors que d'autres fois on s'aperçoit qu'il éveille en certains une soif insatiable de vérité. Dans le premier cas, la réalisation vient spontanément. Dans le second, l'on n'y parvient qu'après de nombreuses épreuves. Mais tout ceci n'est que l'œuvre de sa miséricorde. Tout est entre les mains de Dieu, et vous êtes son instrument qu'il utilise à son gré. Essayez de saisir le sens de « tout est à lui » et vous vous sentirez immédiatement déchargé de tous vos fardeaux. Que résultera-t-il de votre reddition à lui Plus personne ne vous semblera étranger, tout sera à vous, deviendra votre propre soi. Dissolvez par la dévotion la notion de séparation, ou bien brûlez-la au feu de la connaissance. Qu'est-ce qui sera dissous ou brûlé Seules les choses qui par nature peuvent être dissoutes ou brûlées, c'est-à-dire l'idée qu'il existe autre chose que votre soi. Qu'arrivera-t-il alors Vous parviendrez à la connaissance de votre soi.